Alors, quel est ton dernier chiffre pour les puissances de 17 17 puissance 1, c'est 17, le dernier chiffre c'est 7. 17 au carré, on multiplie 17 fois 17. Le dernier chiffre, ça va être de 7 fois 7, 49, le dernier chiffre c'est 9. Encore une fois, par 7, c'est juste le dernier chiffre qui nous intéresse. 17 au cube, le dernier chiffre c'est 3. 7 fois 9, 63. Et puis, 17 puissance 4, 7 fois 7, 7 fois 3, 21, 21. Et encore une fois, fois 7, de nouveau 7, encore une fois par 7, 7 fois 7, 49. On constate qu'on a une période 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1. Alors, on se pose la question, par exemple, 17 puissance 25. Quel est son dernier chiffre Combien de périodes de 4 se trouvent en 25 25 égale 4 fois 6 plus 1. Donc, il y a 6 périodes. Et puis après, 6 périodes de 4. Et après, encore un chiffre. Donc, le dernier chiffre, c'est 7. Et pour euh, 17 puissance 35, dernière question, il y a combien de périodes de 4 4 fois 8, 32, plus 3. Donc, 1, 2, 3. Le dernier chiffre, c'est 3. 17 puissance 25, dernier chiffre, c'est 7. 17 puissance 35, dernier chiffre, c'est 3. Et voilà le travail.